Salut à tous, c'est Spirit, on se retrouve euh, pour la vidéo qui malheureusement devait arriver, ça fait plusieurs épisodes euh, de In the Countryside que je me force un peu à faire. Et euh, bah vous le savez peut-être euh, si vous êtes là euh, depuis assez longtemps, mais euh, une série que j'aime pas ou que j'ai plus le temps de produire, euh, je la termine pas, ce qui explique un petit peu tout ce que tous les épisodes de séries euh, non terminé qu'il y a sur ma chaîne, mais bon, euh, c'est autre chose, et aussi parce que je perds les saves. Euh, donc, euh, bon, à part ça, je tenais quand même à vous dire que je terminais pas euh, In The Countryside, et euh, que je continuais juste à poster euh, des épisodes euh, de City Skyline, 1 ou deux ça dépend, le week-end. Euh, mais c'est tout, voilà. Euh, je me devais quand même de faire cette vidéo, parce que ça vous concerne, hein. Euh, donc euh, sinon, euh, je vous souhaite un joyeux Noël, un très bon nouvel an, et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui arrivera plus tard. Au revoir